Oui, je suis à couvert, carrément. Merci. Bonjour. Bonjour, Bonjour, monsieur. Monsieur. Ah, Bonjour, monsieur. Merci à vous. Au revoir, Saint-Denis, à Val-Macroni. Oh Oh, oh, oh, oh Vas-y, casse-toi de là. Enculé. Bonjour.